Située le long du bassin du fleuve Congo, l'ILECO abrite plus de 4400 personnes vivant dans des communautés rurales dont le moyen de subsistance dépend de l'exploitation des ressources naturelles, notamment la pêche et la chasse à la viande sauvage, des éléments vitaux de l'alimentation de la région. À l'ILECO, la pêche est l'un des piliers de l'organisation sociale, de la sécurité alimentaire et du développement économique. Mais depuis quelques temps, elle vacille avec des records de pêche historiquement bas. L'année passée, au mois de juin, nous avions effectué une descente sur le terrain dans la zone de l'Ileco, y compris Bosolo et un peu en aval là. De nos échanges avec les, les pêcheurs, nous avons constaté que la capture est en train de diminuer au fur et à mesure que les années passent. Il y a eu une grande capture il y a de cela, 10 ans, selon eux. Il y avait des pêches miraculeuses. Les pêcheurs ont déclaré qu'il y a les problèmes de surpêche, le problème des niveaux d'eau qui diminuent au fur et à mesure au niveau du fleuve. On a constaté qu'il y a des engins, des petites mailles. Et nous, après, on a essayé de faire des analyses. Nous avons constaté qu'il y avait vraiment des espèces à valeur commerciale élevée, des espèces qui étaient supposées comme ciblées qui aujourd'hui, en tout cas, la capture diminue. Presque toute les communauté fluviales pratique la pêche. Les Congo et ses îles constituent des écosystèmes particuliers et ont été utilisés par l'homme à de nombreuses fins au cours des siècles. Cependant, on sait peu de choses sur les effets des activités humaines, sur la richesse et la distribution des espèces de poissons. Confrontés au pire cauchemar de leur métier, les pêcheurs l'Ileko ne savent plus où donner de la tête. Pour en savoir plus, nous nous sommes tournés vers ceux qui, pendant des années, ont passé toute leur vie à pêcher principalement dans le fleuve Congo, les ruisseaux et autres rivières environnantes. Mais c'est comme ça que je suis monté. Il la Si vous faire des choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, si comme ça, comme ça, comme ça,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 Virginatex, en collaboration avec les Siforikraft et l'université de Kisangani, a mené des recherches pour comprendre ce qui arrive aux populations de poissons dans la région des Liliums. -de so the these research in the Congo River uh, presented a challenge in that there are there were no historical Uh, information on data on fish catch so we use uh, an approach that has been used by previous studies and we essentially interviewed uh, some 220 fishermen um, and we asked each of them what was the fish catch how many kilos of fish they used to harvest on average when they started fishing and this could be 30 sometimes even 40 years into the past and how many kilos of fish they harvested in the last year. So we did this basically 200 times, and when we put all the information together, sure, there was variability, some fishermen caught more fish than others and so forth, but on average, uh, there was a clear pattern where fish catch had declined by more than 70%. In the, so we did this for two fisheries, the large and the small mesh unit fisheries. In the large uh, mesh unit fishery, average fish catch 40 years ago was on the order of 140 kilos on an average on a fishing trip. Today is only about 30 kilos. Um, basically, you know, what we see is a decline in the amount of um, fish catches, which we infer is reflects what's going on. What's happening to the fish populations? When we looked at the average size, because we also asked the fishermen what was the average size of the top species that they used to harvest, uh, most of the uh, most important species harvested uh, today are basically being harvested at lengths and sizes well below the size of first reproduction, which essentially, you know, says that. Um, these fish species are not having the time to be able to grow to size where they can reproduce and live in the environment their offspring so uh, this is a typical sign of uh, overfishing that happens when too much fishing pressure is applied there is a, a broad range of rules that can be implemented basically implementing size uh, limits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 The time of the year usually the flood season in the river like the Congo when the fish are reproducing so they are allowed to put leave the leave their offspring in the water and you can implement those and also implement some areas of the river and uh, sometimes fishing uh, reproductive areas where fishing is not allowed. on have arrivé a certain conclusion. The first conclusion il y a diminution dans les captures, donc selon les pêcheurs eux-mêmes. Quand on a calculé, on trouve qu'il y a diminution des captures. Et cette diminution est accompagnée par la diminution de la taille des poissons. Donc tous les poissons, les, les espèces visées euh, qui sont importantes, on a observé qu'il y a diminution de taille. En plus de la diminution de la quantité de poissons qui sont capturés. Donc avec le temps, ça diminue, la taille diminue, la quantité diminue. Et cela conduit au fait qu'il y a déjà certaines espèces qui sont devenues rares, On ne capture plus, comme les capitaines, comme d'autres poissons qui sont devenus rares. À notre niveau, on peut trouver des solutions palliatives. Il faut que chacun comprenne qu'il a une responsabilité dans ce qui arrive, pas seulement la nature. Donc là, il faut une éducation. Alors dès que chacun aura compris, il y a des décisions qu'on va prendre pour améliorer la situation. Donc les décisions ça s'appellent dans le sens d'interdire certains matériels de pêche, ou limiter la taille des de, de, de filets, ou faire la fermeture de, de pêche pendant une période, mais tout ça en concertation avec les pêcheurs eux-mêmes.